Bonjour Le secret d'aujourd'hui, c'est le home. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert En fait, si vous êtes comme moi, au début, quand j'ai entendu chanter le homme, je pensais que j'étais tombé dans une secte. Et en fait, une fois qu'on me l'a expliqué, j'ai beaucoup mieux compris de quoi il s'agissait. D'abord, le homme n'a absolument rien de religieux ni de sectaire. D'ailleurs, le yoga n'est pas une religion. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien Malheureusement, ça n'a pas de traduction spécifique. Parce que le home, c'est un son, ou plus précisément une vibration qui symbolise la vibration créatrice de l'univers, sa matrice. On s'en rend compte de plus en plus, tout est vibration. En fait, depuis les électrons jusqu'aux plus grands objets dans l'univers, tout n'est que vibration. Donc est-ce que c'était une intuition des hindous d'associer le son à quelque chose de profond, de révélateur, d'important par contre, ce qui est très intéressant, c'est que les bébés, souvent la première syllabe qu'ils vont pouvoir à peine babiller, c'est mum, qui est associé, si ça vous fait sourire moi aussi, et tiens, c'est intéressant, souvenez-vous ce qu'on vient de dire. Le son créateur, le premier son, le premier son que peut prononcer un bébé. Et d'ailleurs on retrouve ce pum dans la plupart des langues sur toute la planète. Et un fait un petit peu troublant, c'est que en latin, omni veut dire tout, universalité. Curieux, non Mais comment se prononce le om En fait, je vais vous écrire ici les différentes écritures, mais surtout la prononciation se fait en trois syllabes le a, le o et le m. Mm". Le a est très bref. Il symbolise la création, le début. Le o et plus un O, un O, A ouvert, et c'est lui qui est le plus long et le plus vibré. Il faut plus essayer de faire vibrer la gorge et le crâne que de faire un O du bout des lèvres. Et la dernière, le M, M là aussi une vibration, est de durée plutôt moyenne. Pourquoi trois parties Parce que la première symbolise la création, la deuxième, le O, la stabilité. La vie et le M symbolise la fin. La plupart du temps, il est pensé ou chanté trois fois. Dans beaucoup de cours, quand le moment du home arrive, on n'est pas obligé de le prononcer. Si on est mal à l'aise, on peut le penser. Et s'il ne nous intéresse pas, on peut juste ne rien faire. Il n'y a bien sûr absolument aucune obligation, puisque ce n'est pas sectaire, puisque ce n'est pas une prière. Mais à quoi ça sert? Et bien sûr on va utiliser les traditionnelles étapes du yoga pour voir à quoi ça sert d'abord la posture en quoi ça change la posture ben pour chanter assez correctement d'ailleurs je le fais instinctivement on se tient naturellement plus droit on améliore son attitude ensuite la respiration on va naturellement à l'inspire comme à l'expire au moment où on chante réguler contrôler son souffle. Ensuite, on va travailler sur nos sens, parce que finalement, pour chanter une note régulière sur le même niveau, pour essayer de ressentir une vibration, on fait travailler la plupart de nos sens. Ensuite, c'est un exercice de concentration, non Pour essayer de chanter juste, tranquillement, sans se crisper, et écouter notre ressenti. Mais surtout, enfin, parce qu'il accueille la méditation, pendant et surtout après, au moment du silence, quand le chant est fini. Et pour couronner le tout, comme si ça ne suffisait pas, en Ayurveda, on considère que la vibration, et on le sent très bien si on est légèrement enroué ou si on a légèrement des on va sentir que la vibration va dégager la gorge et aider à dégager un petit peu les poumons. Et en Ayurveda, on considère aussi que cela va stimuler et équilibrer nos chakras et nos énergies. Bien, j'espère que cette courte vidéo va vous aider. Merci de l'avoir regardée. et d'ailleurs, en complément, vous pouvez librement télécharger gratuitement mon guide « Comment le yoga va gérer votre stress efficacement » où je vous présente le yoga comme l'ennemi du stress. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans les commentaires, juste au-dessous de la vidéo. Et vous allez recevoir par mail le petit guide à télécharger. Et souvenez-vous, le bonheur appartient à ceux qui mettent en application. On avance ensemble. Prenez bien bien soin de vous. A bientôt.